Donc s'il fallait faire un choix, ça serait les deux. Et plus Sonic Classique. 6-3. Et pour euh, le Sonic Force bah pas de collector mais une précommentation du jeu avec des DLC euh, de Persona Sega et de Persona euh, machin truc animé et une manette personnalisée. Donc c'est mieux une collector quand même. Sonic has been defeated and Dr. Eggman is conquering the planet. The only one who can put things right is your custom-made character with some help from some old-school Sonic. practice means you inevitably develop the reflexes demanded of you over After time. All, for those of us who know the so-called Sonic Cycle hasn't applied for over a decade. Colors and generations stand as lasting proof that Sonic in the third dimension... alors oui, le jeu il est certes euh, vide dans son menu, mais par contre je voudrais vous juger par rapport avec l'édition bonus de merde qu'il nous a offert. D'abord il y a le jeu, et ensuite regardez ce qu'on a saloperie le prix de merde. Juste un pauvre truc, mais voilà des post-it, et enfin non, des, des illustrations euh, du genre... Ah regardez, nous sommes sur l'affiche, mais tu peux chercher sur internet pour l'avoir la complète, et ensuite des DLC du genre... Euh, de, le dsc version euh, Dark de Sonic Adventure 2, et euh, bah, comme je vous ai dit, Persona 5. Et bah, c'est vide, voilà, c'est vide. Comme euh, ce jeu. MDR. <musique> Cet univers est génial C'est un chef dœuvre Non, attends, ramène-le Je veux revoir cet univers Lol, théorie game, euh, je pense que Pepsi, c'est infinite, MDR, ah